Bonjour à tous Bienvenue pour l'épisode ouais, 2 Ouais, ouais, ouais, ouais. Wouh. The Sky Defender Non mais cherchez pas, je suis toujours malade. Enfin pas sur la vidéo, genre là, où j'enregistre la voix off. Attention À trop Vous me voyez là, là, ici Oh Timothée, il zoome un peu sur l'écran, là Voilà, faites ce qu'il dit C'est bon, on peut arrêter de gâcher la trop, c'est parti Oh les mecs, là, no fake, hein. Si là j'avais déjà l'enchante, le, mais je serais en train de chasser comme un connard, hein. mais vraiment. Bah en vrai, tu peux. Non, on oui. la crafte pas, la craft pas. C'est plus Sky Defender, c'est Sky Attacker. Ouais, on va, on va défendre leur grosse maman, tu vois. Ah, diamant, oui On prend l'XP. C'est bien, c'est bon, j'ai mon plastron. hein. Ah, j'en je je ai même 9, en fait. Attends, non, mais reste, reste, reste. Hein. Reste en 0-0, hein. Genre, on, on se mit en 0-0, ouais. mais en couchant quoi. Ah, c'est bon, j'ai plus de diamants, là. Est-ce que de quoi crafter une deuxième pièce Peut-être Alors, je vais être franc. J'ai 8 diamants Rob. Ah bah, vas-y, on va hein. J'ai déjà mes 26 levels. Hein. J'ai froid au doigts, hein. Il fait tellement froid ces derniers temps. Super, euh, les mecs, j'ai deux arcs. Ah Benef. Ah euh... oui mais j'ai un Power 3 et Infinity en fait donc les flèches je m'en tape. Ah bah yes. Oh. Ah bah c'est oui. oui. ouais. Mais par contre gardez quand même ah bah, pour nous. Oui bah oui. Ouais. Alors, ouais, moi je t'avoue que j'ai que une pièce. Hein. Ouais, moi aussi j'ai une pièce. Une pièce en fait j'attends le diamant de Nemes et je pourrais me faire mes, mes pièces en fait. J'ai trois diamants donc en vrai il envoyait moyen je pense. Que... Ah oui, petite chose intéressante, on était limité à 3 pièces en diamant. C'était protection 2 maximum sur les pièces en diamant, sauf pour le kit paladin qui avait le droit de mettre une pièce protection 3 sur une de ses pièces en diamant, avec le livre protection 3 qu'il avait. Je reprécise ensuite qu'on avait le droit de récupérer le stuff des autres joueurs. C'est-à-dire que si on tuait un autre paladin qui avait mis une pièce protection 3 sur une autre pièce que celle qu'on avait, on avait le droit de la prendre aussi, donc de se mettre full P3. Il fallait donc jouer de stratégie sur la pièce protection 3 qu'on mettait en premier. Ah oh, mais il y a un mec là Mais c'est ah, bah, C'est moi, c'est moi. J'ai vers vers j'ai 20 diamants, mais... rap 10 diamants rap ouais, mon ouais. revient. Nadib, bon, on est full day, tout ça. Bah Ouais moi, toujours ouais. toujours j'ai 21, j'ai ce vocabulaire quand même hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai un 20 T'es un J'ai 27, mais aucun. C'est ça là. Moi, je suis un très très jeune moi. Au Je crois que je suis plus jens du vocal, non Bah 21, t'as quel âge t'as 20 Je moi. je suis plus jeune. Yes. Eh hey, coucou <rire> Bah ouais vous... les deux qui sont bons PVP, là, clairement, euh, je pense que c'est clairement vous qui allez faire le top. Tiens. Ah, yes. Il y a des mecs qui sont morts, là T'as dit Non Non, non, non, non. Vas-y, donc tu peux poser des bivouettes. donne cuir. Donne cuir. Donne cuir. C'est qui qui, qui a beaucoup de pommes en rouge Il manque quelqu'un. Eh hein ah bah, c'est Cliso. Ouais, j'arrive, je suis à 50. On t'attend, Cliso euh, okay. bon. ouais. Quelqu'un a un arc que je puisse le... On remet un neuf. Moi j'ai euh... pas d'arc full. J'ai euh, 11 diamants à passer. Qui vingt diamants euh, Je veux bien. Je veux bien. Je veux bien un peu. Peu. Je, tu, tu passes. Yes. vas Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut m'avoir un Sharpness sur un bouquin je, je demande que ça. Vas-y. j'en ouais. ai ouais, bien, tiens. Du coup, le, le pétrole, on peut le mettre sur la pièce en diamant. Ouais. Euh... Et je vais aller faire un peu d'xp à Super. côté. pour un... secondes avant la fin oh. du jour ah, non mais vous allez croire je me fous de votre gueule avec les épisodes que je fais là. Non mais le pire c'est que j'essaye de les faire durer, à hein. faire des voix off inutiles, quoi que ceci, quoi que ce soit. mais y'a rien d'intéressant à mettre, y'a rien, y a rien, y a même si tu que de la merde. Vous voulez que je mette quoi Mais je vous promets que ça va changer et ceci dès le prochain épisode. Mesdames et messieurs, rendez-vous jeudi pour le prochain épisode de Sky Defender 9. Merci à tous d'avoir suivi ce court épisode, très court. Enfin, franchement, il faut bien que j'ai quelque chose de court chez moi hein, parce que tout est long. Euh, ouais. D'ici là, passez une bonne semaine, un bon week-end, des bonnes journées, des bonnes journées de cours. Mes chers compatriotes, je vous kiffe.